Bonjour à tous, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi Pourquoi je vis les choses comme ça dans telle ou telle situation Pourquoi je ressens ça Pourquoi je perçois ça Pourquoi je réagis comme ça selon tel ou tel stimulus Si cette question est importante, pourquoi Eh bien, les capsules consciences, elles sont faites juste pour toi. Dans chacune de ces capsules, selon un thème travaillé, tu vas pouvoir avoir une compréhension et puis... Euh, un outil qui va te permettre de libérer des, des changements. Donc, en cliquant en dessous de la vidéo, c'est là que tu vas pouvoir trouver l'outil que tu vas pouvoir télécharger pour pouvoir travailler sur cette situation-là. Je suis Christophe Marquis, hypnothérapeute et formateur. Ma fonction à moi est de t'aider à apprendre à utiliser ton cerveau au lieu de subir son fonctionnement. Revenons à cette histoire de pourquoi maintenant. Le pourquoi, en fait... Euh, ne permet pas de changer quoi que ce soit dans une situation. Comprendre la situation ne nous amène pas vers le changement. Le pourquoi, il est plutôt philosophique. Je Un exemple pour illustrer ses propos. Connaître la formule chimique du pain ne nourrit personne. J'ai un ami boulanger qui n'y comprend rien du tout à cette formule chimique, qui d'ailleurs il s'en fout complètement, par contre il fait un pain merveilleux. Une autre de mes connaissances, lui, peut parfaitement expliquer ce pourquoi. Il comprend, et il arrive à se représenter tout ça. Par contre, et il ne sait pas se faire cuire des pâtes. Le pourquoi ne nous amène absolument pas vers le changement. Ce qui nous amène vers le changement, c'est le comment. Et c'est véritablement l'objectif de ces capsules conscience, c'est de nous apporter le comment, des explications sur des représentations sur le fonctionnement de notre cerveau. Il est important de savoir que notre cerveau, il encode de l'information tout le temps, avant même ta naissance, ton cerveau encodait de l'information. Il n'encode pas cette information de façon logique, d'une logique consciente, mais plutôt de façon biologique, basée sur les systèmes de protection et sur la pérennité de l'espèce. Et c'est ça qui fait, en fait, eh bien... Euh, nous amener des réactions, des perceptions, des sensations, selon ces données-là. Donc, chaque capsule conscience, selon le thème donné, eh bien, on va travailler sur une représentation de ce thème pour pouvoir euh, créer du changement. Donc, en résumé, chaque capsule, un thème, une compréhension et un outil pour pouvoir aller vers le changement et te sentir mieux tout au long de ta vie. Donc, en cliquant sous la vidéo, tu vas pouvoir trouver le lien, le fichier à télécharger. Et puis, euh, si tu trouves qu'un thème est intéressant pour un ami, une connaissance, n'hésite pas, partage-lui la vidéo, like la vidéo, commente, euh, abonne-toi euh, à ces vidéos, et surtout, eh bien, mets en commentaire, si tu as un thème qui t'intéresserait de travailler, une difficulté que tu vis, mets-le en commentaire pour que je puisse préparer une vidéo juste pour toi. Et pour aujourd'hui, en commentaire, je vais t'inviter à marquer, eh bien, quel est le thème que tu vas pouvoir ou vouloir changer en premier dans ta vie pour te sentir mieux. Sur ce, je souhaite une excellente soirée. À la prochaine.